bonsoir à tous aujourd'hui je veux vous montrer comment créer sa chaîne youtube dans moins de 30 secondes alors bienvenue sur ma chaîne et n'hésite pas à vous abonner On retourne avec la pause allez c'est parti clique en haut et à droite de votre portable sur le bouton b et clique sur votre chaîne Clique sur créer une chaîne, c'est presque terminé, ok, ça marche, attends quelques secondes et c'est terminé. Alors n'hésite pas d'abonner, de liker tout ça. Dans la nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment mettre une logo sur votre chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Ok, c'est la fin de la vidéo, je dis à la prochaine.